Alors, GAV, c'est effectivement mon deuxième roman. Euh, GAV, ça se déroule donc dans une garde à vue, donc dans un commissariat, en une nuit. Euh, c'est une nuit dans ce commissariat et on va entendre les voix de toutes les personnes qui sont... Euh, Placés en garde à vue, qui sont dans les cellules, et aussi les, la voix d'un nuiteux, d'un flic de nuit, qui est là cette nuit-là. C'est une garde à vue un peu spéciale, elles sont peut-être toutes spéciales, mais celle-ci, elle, elle a de spécial le fait qu'il y a eu deux coups de feu qui ont été entendus la veille. Et euh, donc la police cherche à savoir d'où viennent ces coups de feu, qui les, a, qui les a tirés. Et on va comprendre au fur et à mesure le lien de chacun et chacune de ces personnages euh, par rapport à ce coup de feu et aussi par rapport à pourquoi ils sont là bah, GAV euh... par ses initiales parce que c'était, pour moi c'était évident que ce soit le titre il s'agit d'une garde à vue, il s'agit d'une GAV euh, peut-être que c'est un terme qui, qui est inconnu euh, aux oreilles de, de certains certaines et euh, ils ont beaucoup de chance que ça leur soit inconnu à leurs oreilles pour beaucoup de personnes en France c'est un terme qui est, qui est pourtant euh, extrêmement connu très familier. Euh, et justement, le, le roman euh, traite beaucoup de ça, de comment est-ce que dans un endroit qui est censé être à l'orée de la société, qui est l'endroit où il y a la case prison qui peut d'un seul coup, la trappe prison qui peut s'ouvrir, on peut tomber, ou alors pour certains, ça va juste être un rappel à, lo à la loi, pour d'autres, enfin euh, voilà, il y a différents cas de figure, euh, comment est-ce que dans cet endroit-là, à l'orée de la société, lorsqu'on est censé tous ne plus avoir la plupart de nos droits, comment est-ce que des privilèges persistent Et comment est-ce que, qu'on soit un homme ou une femme, la garde à vie ne peut pas se passer de la même manière On ne risque pas la même chose. Qu'on soit un homme blanc ou une personne racisée, on risque pas la même chose on l'a bien vu ces derniers temps et puis ça fait plus que ces derniers temps en réalité hein, ça fait euh, les chiffres qui existent c'est depuis les années 70 quoi mais avant euh, peut-être qu'on les comptait pas tout simplement mais voilà euh, face à la police en france il euh, bah, ya une bonne partie de la population qui risque d'y rester et donc ce, ce livre traitait de tout ça de comment est-ce que lorsque dans cet endroit sans droit comment est-ce que des privilèges subsiste et comment est-ce que la garde à vue est juste le miroir grossissant de notre société. C'est-à-dire ce qui se passe dedans, euh, on peut l'analyser quelque part plus facilement, mais c'est exactement la même chose que ce qui se passe dehors, dans la rue, au travail, dans les relations intimes, sur la scène politique, partout. Bah, pour moi, la fiction, là où c'était essentiel, c'est que déjà, c'est ce que je fais, c'est mon travail. Donc euh, je ne peux pas faire euh, autrement que de la fiction, je crois. Euh, et si pour je pense que la fiction peut permettre de peut permettre de raconter autrement les choses peut permettre de les faire percevoir autrement peut permettre de oui de rendre les choses encore plus palpables euh, quand on dit que que la plupart des enfin que la fonction publique où il y a le plus de suicides et notamment avec euh, armes de service c'est à dire que chez les profs il y a des suicides bien sûr mais très rarement il y en a mais très rarement ils se suicident dans leur salle de classe chez les policiers, très, très souvent, les suicides se font par arme de service. Quand on dit qu'il y a énormément de suicides de policiers, c'est une chose, mais la fiction va nous permettre de, de comprendre peut-être un peu plus pourquoi, au travers d'un personnage auquel on va s'attacher, auquel on va, on va se poser les mêmes questions que lui, on ne va pas être d'accord avec lui, on va être d'accord avec lui. La même chose quand on dit que des, des jeunes gens euh, se font euh, assassiner en France par, euh, par des, des flics, qu'on peut voir des images à la télé, on peut avoir une tonne de spécialistes, soi-disant spécialistes, qui vont venir en parler. C'est pas la même chose que si on essaie de, de, de faire comprendre un personnage, de le faire ressentir, de sentir ses émotions avec lui, d'être dans son corps avec lui, d'avoir de, de, ses peurs, ses angoisses. Et donc ça, la fiction permet réellement d'apporter ça, je crois. Je crois que... Que oui ma génération est laissée pour compte je crois que c'est pas la première je crois que ça fait plusieurs générations qui sont laissées pour compte et je crois qu'à un moment donné euh, va peut-être falloir faire le bilan mais un vrai bilan qui soit pas un bilan euh, militaire euh, et euh, guerroyeur euh, de ministres comme on les entend à chaque fois que ils veulent euh, ils veulent faire réagir la police euh, il est temps de faire un, un vrai bilan en fait un bilan de oui moi j'ai la sensation de, de euh, voilà, là, je vais avoir 30 ans. J'ai l'impression d'être arrivé dans un monde qui est quand même sacrément, euh, sacrément foutu en l'air. Et euh, oui, je crois que ma génération est sacrifiée, peut-être celle d'avant, celle d'après aussi peut-être. Et à un moment donné, il va falloir arrêter le, les sacrifices, il va falloir arrêter euh, euh, le gâchis, il va falloir trouver quelque chose. Et donc pour moi, c'est important de dépeindre euh, ça, parce que c'est en, en écrivant ça aussi, peut-être, j'espère qu'on peut un peu mieux le voir, un peu mieux le comprendre. Et je l'espère, euh, j'espère changer des choses.